Voilà, bienvenue dans mon petit atelier, là où je travaille. Je m'appelle josé Luis Munuera. je suis dessinateur de bande dessinée pour le journal Espirou. Et je vais vous, vous proposer aujourd'hui de vous montrer comment j'ai fait pour dessiner un Espirou, on va dire, qui est un personnage euh, que tout le monde connaît et qui est plutôt facile. Quand j'étais un gamin, quand j'avais entre 10 et 12 ans, euh, j'avais instauré ce que j'appelais les dimanches de relax c'est-à-dire en dimanche ou le dimanche, j'ai passé toute la journée en, en pyjama à rien faire que de dessiner, à euh, écrire. J'écrivais des romans qui ne passaient jamais de la deuxième page. Et, et, ou j'ai préparé des fanzines, des fanzines de critiques de cinéma où j'ai fait des critiques cinématographiques. Et, et voilà, après, je me suis, me suis débrouillé pour y euh, trouver un métier pour y faire cette euh, dimanche de relax permanent pendant toute la semaine et là du coup maintenant il faut le faire obligatoirement pour tout le monde euh, pendant quelques semaines jusqu'à ce euh, qu'on pourra sortir, sortir ailleurs donc je vais vous montrer comment j'ai fait je vais vous le faire euh, sur cette euh, tablette graphique comme j'ai fait pour dessiner juste un petit espirou bah, pas les petits, les grands espirou donc, euh, d'abord il faut faire un petit crayonné. c'est très simple il faut faire des boules mais pas des boules très, très bien très bien faites, très rondes un peu à la patate comme ça et comme ça ça commence comme ça pour faire un espirou et on trace une boule là ça fera l'oreille. donc à partir de là notre notre couche à partir de là, on peut commencer à construire notre personnage. l'aîné léger les jets qui vont être là. Vous voyez, comme tout part de cette de cette boule que j'avais dessiné, pas très bien dessiné, mais j'ai part de là pour faire les personnages voilà voilà vous voyez ça commence à être vraiment à ressembler à un Spirou Spirou c'est un peu un smiley euh, c'est juste en ronde avec un PV extra-expression sur le visage j'aime bien dessiner Spirou parce que c'est plutôt facile voilà comme ça, on avait déjà en bas encore bouger et là, y avait passé à, à l'incrager l'encrage aussi sur cette tablette d'accord on commence ça l'avantage que tu peux faire bouger, comme ça mais on peut faire pareil avec un, un papier avec juste un papier, un crayon Petite concentration, là, l'incrasse, c'est la partie où il faut être très, très concentré. C'est la partie où les dessins se finissent. Un petit ombre. Sous le nez. L'oreille. On dessine chez sa coiffure, assez pittoresque, voilà. En total, j'avais fait trois fois les dessins. Une fois qu'avec des boules, juste pour placer les proportions, la structure générale du personnage. Une deuxième fois pour Fignoler cette structure et un troisième, c'est la vie de celui-là maintenant, pour l'encrache, la mise en propre de cette crayonnée. Voilà, voilà. Encore un petit truc qui vient de là je des petites ombres, par-ci, par-là, pour donner un petit volume, juste un petit peu Et hop. Un espirou. Tout neuf. Tout fastoche. Pour dessiner à la maison, pendant cette euh, dimanche de relax allongé. Devise dans les coudes.